Donc wesh les gens c'est le lune on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc on est avec mon duo donc euh, voilà donc on a donc il est quelle heure attends il est quelle heure il est 22h31 donc normalement il n'y a, le... a pas la construction de turbo on a trouvé une astuce pour avoir la construction de turbo donc il faut aller dans les paramètres en fait Epic Games, ils vous... ils vous ont juste désactivé la construction de turbo il faut juste aller dans la construction de turbo vous mettez oui et après maintenant vous avez la construction de turbo regardez vous allez voir regardez et on, vous pouvez aller voir la date, avec quelle heure on est. Et donc là, on a la, la construction de turbo. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un like. Et à vous abonner à la chaîne. Et voilà, et mettez le colloque créateur Et voilà, c'était la lune.